Hello Aujourd'hui je vais faire un liner graphique avec euh, les produits que j'ai, donc moi ils sont tous de la marque Gleeson Cosmetics, donc notamment celui-ci, le Pride Liner, avec bah, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et du drapeau LGBTQIA+. Et j'ai aussi cette palette-là que j'ai composée moi-même et Je vais utiliser quelques couleurs, je pense, de cette palette, et puis on verra. Je vous montrerai quelques images aussi de, bah, de tous les liners que j'ai de chez eux. Donc, ce sont des wet liners, c'est-à-dire que bah, là, c'est tout sec, je peux frotter comme je veux. Il y a, bon, il y a un peu de ça, fait un peu n'importe quoi sur mon doigt, mais c'est pas du tout, je peux pas me maquiller avec ça, ça juste fait un petit peu ce que j'ai déjà utilisé. Et donc du coup, en fait il faut les activer avec de l'eau. Donc euh, soit un petit euh, spray, là j'ai un petit, une petite bouteille euh, spray avec de l'eau dedans, on pit Et ensuite on vient euh, bah, avec un pinceau liner, comme ça. On vient euh, frotter et puis bah, on a la couleur qu'on veut. Soit, je, moi je fais souvent ça, plutôt que de pitter toute la palette, j'ai un petit pot avec de l'eau dedans et c'est comme si je faisais de la peinture. Je viens tremper mon pinceau dedans et puis après je viens mettre juste dans la couleur que je veux. Euh, utiliser. Euh, les deux techniques sont tout à fait euh, valables. On peut mélanger les couleurs entre elles et si on fait un gros caca, bah, il suffit de prendre euh, un papier absorbant, donc un mouchoir, euh, du sopalin, ou ce que vous voulez, et vous venez euh, le passer dessus. Essuyez une fois que vous avez enlevé toute l'eau, bah, ce qui est sec en dessous, ça va ressortir euh, comme ça. Donc aujourd'hui, ce que j'ai d'essayer de faire parce que je suis pas du tout une pro euh, des liners graphiques donc vous devez entendre le chat qui miaule comme euh, si je l'avais abandonné en fond il va très bien il n'est pas du tout abandonné euh, ce que j'ai envie d'essayer de faire c'est un petit nuage sur le côté de l'œil et un arc en ciel sur euh, la paupière donc moi, tout ce que j'ai fait en liner graphique, c'est surtout bah, des lignes comme ça, parfois une au-dessus là, qui n'était pas forcément toujours très réussie. Vous pouvez aller voir sur Instagram, il y a quelques looks que j'ai fait avec des, des liners graphiques comme ça. Et puis, bah, on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais commencer par faire le nuage sur le côté en prenant le blanc. Ici, tout simplement. Et on viendra faire l'arc-en-ciel plus tard. <rire> je vais le pchiter parce que je vais en avoir besoin de pas mal. Et surtout, je vais remplir de petits pchits Et puis, je viens, Je vais essayer de vous montrer sans en mettre partout. Je viens frotter et vous voyez que ça fait bah, comme de la peinture. Là, il y a déjà sur mon pinceau du blanc. Euh, D'ailleurs c'était pas ce pinceau là que je voulais utiliser, parce que celui là comme il est très fin, très long, il est bien pour faire des grandes lignes, euh, etc. Il et pour faire des trucs un peu plus détaillés, c'est pas tout à fait ça, donc je, je l'ai juste mis dans l'eau pour nettoyer. Et je vais prendre un autre pinceau, donc là j'ai quasiment tous mes pinceaux liner. J'en ai de chez Gleason Cosmetics, donc la marque des wetliners, j'en ai un de chez Zoeva, j'en ai de chez Beauty Bay et j'en ai un de chez BH Cosmetics. Je pense que je vais prendre celui de chez Zoeva pour faire mon petit nuage. Parce qu'il est assez court mais un petit peu pas trop fin non plus. Je vais le voir, on va tester. Alors, je sais pas si je le fais des deux côtés, si j'aurai la patience de le faire des deux côtés. Voilà, j'ai fait les traits, et donc je vais remplir. J'essaye de faire en sorte que ce soit à peu près opaque de la même manière partout. Donc, j'ai mon nuage et je vais venir prendre mon arc-en-ciel, donc je vais faire les 6 couleurs, je pense. Et je pense que je vais essayer de faire euh, trois couleurs bah, en partant de, du long des cils, comme ça, et après trois couleurs sur euh, le haut de ma paupière, donc pas dans le creux parce que bah, sinon ça se verra pas quand je serai, quand je regarderai tout droit. Comme ça, avec les yeux ouverts. Donc euh, bah, quand je ferai comme ça, il y aura de l'espace au milieu, mais c'est pas grave. Donc euh, je vais commencer par le bas. Donc je vais commencer par le violet, ici. Et donc je vais reprendre bah, le pinceau que j'avais pris tout à l'heure euh, par erreur. Donc le long pinceau euh, fin. Pour faire euh, ça. Donc celui-là, je, le... je vais pas pcheter la palette. Non, je vais juste mouiller le pinceau. Hop, et venir voilà mettre comme ça juste un endroit et ça suffit largement vous voyez hop j'ai dû violet sur mon pinceau et puis si j'ai besoin de remouiller le pinceau pour remouiller le liner et eh ben je le fais c'est pas grave allez alors donc comme j'ai choisi mon œil gauche et que je suis droitière forcément c'est compliqué j'essaye de le faire un petit peu épais mais pas trop épais sur le dessus de la paupière pour qu'on puisse voir bah, les deux autres couleurs que je vais mettre au dessus donc je vais venir rincer ce pinceau là dans mon petit pot et ensuite on passe bah, au bleu juste au dessus et alors là je pars toujours du milieu de la paupière je pense que je vais faire pareil je vais faire un petit peu du milieu vers l'extérieur puis je vais reprendre du nuage pour rejoindre et après j'aimerais faire un petit peu l'intérieur vous avez vu que je suis pas aller jusqu'au coin interne je me suis arrêté un petit peu avant Je trouve un petit peu plus dur à travailler celui-ci j'ai du mal à avoir euh, la consistance que je veux pour mon liner ni trop liquide ni trop pâteux au pire je peux toujours y revenir euh, plus tard hein. c'est pas un souci et donc je vais passer au vert Il était un petit peu trop liquide quand je l'ai pris, mon verre du coup ça s'est un peu diffusé dans ma paupière, mais c'est pas grave, je pourrais nettoyer après. On peut dépasser sur le bleu. Mais vous voyez que déjà, rien qu'avec ces trois couleurs, quand je regarde bien tout droit, bah, ça prend toute la place sur ma paupière. C'est pour ça qu'après le reste je vais venir le faire au dessus et tant pis il y aura ce petit espace là qui sera... qui sera vide. On va continuer avec le jaune. Donc là, on voit bien le jaune qui est juste au-dessus du vert. Bon là, ici, du coup, ça fait un petit espace. Je viendrai combler ça. Après, j'essaierai d'élargir un peu le vert aussi pour ne pas mettre que du jaune. Voilà. Bon, je ne vais pas trop insister sur l'intérieur parce que j'ai toujours quelques petites plaques déshydratées. Donc je mets juste un petit peu, histoire que ça ne s'arrête pas net. Et on va passer au orange. Hmm, C'est pas mal ça. Et donc on va finir avec le rouge. Ben voilà, on a un arc-en-ciel. Super. Donc, comme je vous disais, je vais venir mettre un petit peu de vert juste ici, là où ça fait un petit truc sans rien. Je vais venir aussi refaire un peu... Enfin, remettre un peu de bleu là où j'ai dépassé avec mon vert. Et puis, on se retrouve juste après. Et voilà. Donc, on a notre arc-en-ciel. Vous voyez que j'ai un peu... J'ai complété ici avec du vert. Bon, c'est pas très très net, mais ça se voit pas comme ça. Et vous voyez qu'il y a donc toute une partie là où il n'y a rien. J'aimerais peut-être mettre un petit peu d'highlighter ou de fard irisé très très léger tout à l'heure. Mais là, j'ai envie de venir prendre euh, cette teinte-là, qui est un espèce d'argenté, enfin blanc, un tout petit peu irisé. Et de venir en tapoter un peu sur mon, sur mon nuage. Donc, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai fait le nuage, le blanc. Là, j'ai refait la, les contours. Je vais venir mettre quelques touches euh, comme ça au milieu, un peu en n'importe comment. Je sais pas si ça se verra beaucoup ou pas. Et j'ai envie d'essayer de faire des petites gouttes d'eau. Et pour ça, je vais prendre bah, le bleu clair qu'il y a juste ici. Euh, donc, euh, sous le nuage. Et pour ça, je vais prendre un pinceau bah, plus précis. Je pense que je vais prendre le 1, c'est le plus petit, plus fin. Et puis, bah, on va voir ce que ça donne. Si au pire, je changerai. Ouais. Je ne suis pas très douée en dessin, hein, donc ne euh, vous attendez pas à quelque chose d'exceptionnel non plus. Oh, c'est joli. Je vais en rester là, je pense... Et je pense que je vais quand même aller chercher quelques fards ou highlighters irisés pour venir mettre un peu de paillettes dans tout ça. Alors, je suis allée chercher dans ma collection. Et donc je vais prendre, pour commencer, la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora. Et je vais prendre la teinte Hilaran, qui est en fait un topper. Donc c'est l'effet que je voulais donner un petit peu quand j'ai mis le second liner argenté mais que j'ai pas trop réussi à avoir donc je vais rajouter un petit peu cette teinte-là. Voilà. Là je pense que voilà, c'est difficile de capturer ça à la caméra mais ça donne juste un tout petit peu de, de brillance. C'est très bien, ça reste discret, c'est ce que je voulais. Ensuite, pour mettre euh, là sur la partie où j'ai rien sur ma paupière, je prends ma palette d'highlighter de chez KVD, la Alchemist holographique. Et je vais prendre la teinte euh, verte, ici émeraude, euh, donc avec le même pinceau. Je vais un peu essuyer, de toute façon ça reste des paillettes, donc c'est pas très grave. Hop là, vu que c'est pour joindre le vert et le jaune, ça va faire. Ça va rester un peu dans les tons verts, ça sera très bien. J'espère que vous voyez bien, ça donne juste un tout petit peu, ça, ça habille, on voit qu'au moins la, la paupière n'est pas nue. Et ça illumine un petit peu. Et pour terminer, je pense que je vais utiliser mon highlighter de chez Kaleidos, le Mars Melter. Donc cette super teinte orangée un petit peu. Orangée comme ça. Et ça, je pense que je vais en mettre juste un petit peu sur le haut de l'arc-en-ciel et un petit peu sur le haut du nuage aussi, là sur ma tempe un peu comme un espèce de rayon de soleil je sais pas je tente des trucs hein. on va voir ce que ça donne je sais pas si vous voyez c'est assez léger je veux pas que ce soit trop trop fort non plus mais pareil c'est pour bah, illuminer Et là euh... La fin de mon arcade sourcilière. Et un petit peu au-dessus du nuage. Bon voilà, ça reste assez léger. Et alors, est-ce que je viens pousser ça à... et mettre un tout petit peu de la teinte euh, saphir de la palette euh, KVD sur les gouttes d'eau Bon, je peux toujours essayer. Bon, je vais prendre un des pinceaux liner pour être plus précise. On va y aller tout doucement. mettre ça au centre des gouttes d'eau. Voilà, ça rajoute juste un tout petit peu de, de brillant. Ah, et Là, du coup, je suis en train de me demander, mais ça va pas trop après devoir se retenir, de balayer un tout petit peu du bleu là, pour que ça... Hmm, je ne sais pas... Bon, il faut bien essayer des trucs. Donc là, vous avez vu, c'est joli. Peut-être que je vais tout gâcher d'ici euh, deux secondes et demie. On va voir. Euh, je vais quand même chercher un pinceau euh, autre que celui-ci pour pas que ce soit trop. Je vais chercher un pinceau plus fluffy. Ouais, J'ai pris un pinceau highlighter assez fin. Et donc je vais juste un tout petit peu tapoter, j'en prends très peu, et je vais venir balayer un tout petit peu sous le nuage. Ça reste très discret. Ah si, celui-là, celui je pense que vous le voyez quand même un petit peu. Ah oh, ça va, ça n'a pas tout gâché. Ça aurait été peut-être pas mal de rajouter des espèces d'ombre sur le nuage pour donner un effet un peu plus 3D. Mais je pense que pour aujourd'hui, je vais m'en tenir à ça. C'est déjà pas mal. Je vais mettre euh, du crayon en muqueuse. Donc du noir en haut et du argenté en bas. C'est les crayons de chez Colourpop. Et du euh, mascara, je vais mettre celui de chez euh, Rare Beauty. Et je reviens tout de suite. Et voilà donc là, j'ai fait, comme je l'ai dit, du crayon muqueuse du mascara et j'en ai profité pour faire aussi un petit peu quelque chose sur l'autre œil, même si je n'ai pas refait là, exactement la même chose. Donc j'ai utilisé la palette de Marion Caméléon et donc en gros, j'ai utilisé ces trois teintes là. Donc ça, celle-ci dans le coin interne, au milieu dans le coin externe. Voilà, et ensuite j'ai rajouté des paillettes, donc l'irisé le, bleu sur le bleu. La teinte hilarant que j'avais déjà mis sur le nuage au milieu. Et ensuite, la teinte, ici, euh, nouille sur l'extérieur pour que ça brille un petit peu. Et après, j'ai fait comme de l'autre côté, sur au-dessus de l'arcade socialière et un petit peu sur la tempe, j'ai mis l'highlighter Mars Melter. Et en dessous, j'ai mis euh, la teinte opale, de, non, pas opale saphir, pardon, le bleu. Pareil, comme ce que j'ai mis là que ce que j'avais mis de l'autre côté. Et en rouge à lèvres, j'en ai mis un de chez Kaleidos. C'est celui dans la teinte Pink Moon. Voilà, donc c'est dans les nudes, donc celui-ci. Il est quand même un peu plus rosé que celui qui est le plus nude des quatre, du lot de 4 que j'avais pris. Mais il est quand même très joli. Vous voyez, j'ai les lèvres très desséchées, donc forcément ça se voit... Un petit peu, mais c'est clairement pas le pire et je sais qu'il ne va pas dessécher encore plus. Même s'il est mat, il est extrêmement euh, confortable, comme je vous ai déjà dit. Donc voilà, le look pour aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît. Moi, ça m'a bien amusé d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus élaboré que juste des lignes avec, euh, avec mes liners. Et puis voilà, on se retrouve bientôt.